Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes aussi dans la joie de pouvoir nous retrouver dans la maison de notre Seigneur, et aussi la tristesse dans notre cœur, de pouvoir réellement aussi savoir que notre Seigneur a ses décisions lorsqu'il prend ses décisions, bien sûr, Il n'y a plus donc de pouvoir répondre à notre pression, frère, et qu'il puisse rentrer à la maison, et comme Job veut dire, l'éternel, notre Dieu, a donné, notre Seigneur aussi a apparemment pris, et son Seigneur soit béni. Nous le remercions vraiment pour tout ce temps, et il nous a apporté aussi la grâce d'avoir cet homme sur la terre, pour pouvoir nous servir. Et je remercie Dieu, enfin, que les noms du Seigneur soient bénis. Nous lui sommes reconnaissants, et nous le remercions pour sa bonté, sa grâce, à notre moi encore ce matin. Ce que nous tenons dans sa maison pour les louer, les glorifier, comme notre bien-aimé frère l'a dit dans les saintes écritures, qui nous enseigne vraiment à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse divine, pour que nous sachions que nous nous, nous sommes tirés de où est-ce que nous allons aussi. Et comme il a dit, nous avons été tirés de la poussière et nous votre aussi à la poussière. Nous le remercions vraiment pour cette grâce nous avoir laissé douloureux et de nous aussi touchés et brisés à l'intérieur, savoir que ce sont des moments aussi difficiles. Nous le remercions de ceux qui nous donnent toujours la force et le soutien aussi. Nous allons reprendre les scènes d'écriture comme le Seigneur notre Dieu a une façon à lui de pouvoir faire les choses. Il est merveilleux et il est glorieux dans sa façon de faire les choses. Et notre sauveur a une sagesse incomparable. Amen. Il est vraiment Dieu dans sa façon de faire les choses. Et c'est une grâce lorsque nous nous sommes appelés et surtout qu'en étant appelés par lui qui nous est aussi ouvert le cœur l'Esprit pour que nous comprenions les choses qui appartiennent vraiment à, à cette atteinte que le Seigneur nous a adressé. C'est vraiment une grâce extraordinaire parce que euh, ce Dieu qui est le Dieu du ciel puisse s'abaisser et arriver à pouvoir réellement parler à des hommes et non seulement cela mais parmi les hommes il t'accorde toi la grâce pour qu'il te donne sa pensée. Amen. C'est peut-être une chose que vous trouvez euh, habituellement normale pour vous. Et lorsque vous pouvez réellement vous asseoir et rentrer en vous même et penser à cela, alors c'est aussi le respect. Amen. Et la crainte et, et beaucoup de reconnaissance. Vous savez que dans les Saintes Écritures, la Bible nous dit que euh, la, la connaissance, effectivement, que l'homme en masse, effectivement, l'amène à pouvoir se glorifier. Donc, elle enfoule, c'est-à-dire l'amène à pouvoir toujours se sentir beaucoup plus élevé par, par rapport aux autres, et qui n'est plus insoumis que les autres, ainsi de suite. La Bible dit que la connaissance, elle enfre le monde. L'homme ah, à cela devient beaucoup plus obligé. Et aussi nous voyons que dans les scènes d'écriture, la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Mm -hmm. Cela veut dire que si nous associons maintenant l'orgueil à la connaissance, évidemment, nous voyons que s'il y a la chute, c'est que la chose ne vient pas de Dieu. Mm -hmm. Alors, voyons que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Alors la connaissance qui vient de Dieu t'amène à l'humilité. Et là, nous réalisons qu'effectivement, que ça, c'est vraiment le travail que Dieu fait en moi. Et aussi, c'est vraiment Dieu qui s'est révélé en moi. Donc quand Dieu se révèle en toi, il y a ton cœur, effectivement, qui s'humilie de plus en plus. Parce que ce qui vient de Dieu ne peut pas élever ton cœur, mais va réellement mettre ton cœur dans la condition telle que tu puisses considérer que tu n'es rien. Mais c'est vraiment la grâce de Dieu. Pourquoi nous pouvons voir que tous les hommes, c'est ça, qui ont servi, et qui Et Dieu donc, donc dans les Écritures ont relaté comme l'apôtre Paul, dont je parle de mais la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans ma vie, je l'ai reçue comme grâce. Amen. Donc il a reconnu parce que, voyez-vous, il, il, il, lorsqu'il avait la connaissance qu'il n'était pas de Dieu, alors il était tellement pharisien, né de Juif, ici, si, Benjamin, circoncilé au huitième jour, il prenait les autres comme étant des, des, des hérétiques ainsi de suite, des persécuteurs des. Il dit, il dit bien, quant à la loi enfin. Mais il dit, mais quand il a plu à celui qui m'avait mis en paix, d'événer à mon son alors là, je suis là dans les déserts, Quelque chose est, est venu, il dit, mais tout ce qui faisait de moi aussi un grand que je pouvais regarder, les mais ils ne connaissaient rien. Je dis, regardez comme elle, elle a perdu les ai comme étant des pâtes et de l'amour, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Alors quand le Seigneur, notre Dieu, la Bible le dit aussi hein, pour que nous puissions comprendre cela, hein, Matthieu chapitre 1, je pense que c'est cela, il dit, mais je te loue, j'aime beaucoup cela, parce que l'Écriture ajoute quoi il dit, mais il tressaillit de joie, il tressaillit, je te loue, Seigneur, du ciel et de la terre, et de ce que tu as voulu ainsi. Hein, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. Regardez la nature d'un enfant. Regardez son attitude, effectivement, comment à est l'enfant en réalité. C'est tout à fait un enfant. Donc quand vous lui dites que l'enfant est dans cet état, il dit, mais tu les as révélé aux enfants. Et c'est cela la grâce que Dieu accorde à un homme ou à une femme. C'est la chose que chacun de nous doit arriver à pouvoir réellement chercher, à pouvoir avoir en lui. C'est aussi l'humilité. Amen. Méditer, que l'orgueil qui touche l'homme à se sentir plus que nous autres, que Dieu puisse apporter la grâce. Si tu es un Fils de Dieu, prie pour ça. Amen. Amen. Pour que le Seigneur te donne tellement la simplicité que même quand tu connais. Vous savez, quand il observe les écrans, le Seigneur lui-même, quand il était sur la terre. Vous seriez là, frère, vous le verrez. Quand vous êtes assis là, vous le méprisez comme vous avez le même. C'est sûr et certain. Tout ce que vous pouvez dire, nous, nous connaissons, moi je suis fille de Dieu, je suis fils de Dieu. Ce que vous faites aujourd'hui en ce temps, par la parole de Dieu, ce que vos réactions, là, vous l'auriez fait en son temps aussi. Parce que quand il se mettait au milieu des gens, on ne pouvait même pas reconnaître croire que c'est vraiment une messie Parce que les gens avaient une autre. Effectivement, hein, et puis vous savez, la stature de tous et caïfs et tout cela, c'était pas. Vous savez comment la Bible disait de lui Il n'avait ni beauté ni glace pour la terre. Il s'était détruit devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de la terre des sages. Riser et émuler, rejeter de tous, évidemment. Personne parmi vous ne pouvait. Moi, après la grâce, mais vous pouvez arriver ce jour-là. Vous pouvez même être là, hein, l'entendre prêcher, l'entendre parler, effectivement, la même réaction que vous avez aujourd'hui. Vous savez combien d'années, effectivement, vous êtes venu à Christ Combien d'années Et combien, effectivement, le Seigneur, c'est pas toujours pour pouvoir vous montrer, toujours, qu'il y a quelque chose qui nous apporte pour vous. C'est le votre moi. Combien de fois Dieu n'a dit pas, froid, mais combien de fois vous le ramassez toujours Même ces jours-là, si vous y étiez, vous comprenez, vous comprenez, pharisiens, c'est qui se comment vous pouvaient réagir, effectivement, mettez-vous un peu vous aussi dans le contexte. Comment pourriez-vous réagir en ce moment Comment est-ce que vous aurez eu à pouvoir... C'est une grâce pour vous que le Seigneur ait et eu à pouvoir accorder à tous ceux qui, dans son temps, avaient eu cette grâce, comme ici, comme, comme, comme Anne, et, et comme tant d'autres, effectivement. Comme Pierre et, et les apôtres, effectivement, ont, ont eu la grâce. Les réactions étaient tout à fait aussi différentes. Alors, qu'ils pouvaient se tenir, effectivement, là. Et, et ils avaient aussi reçu cette grâce de marcher avec lui et s'asseoir aussi là, euh, ses pieds aussi. Comme Art, effectivement, ils avaient quelque chose de particulier, c'est en fait, qu'ils avaient reconnu effectivement, malgré que pour les autres à l'extérieur, ça, il ne représentait absolument rien, surtout pour le saint C'est important ce que vous entendez, ce que vous allez lire. Très important. Malgré tout ça, évidemment, ils avaient quelque chose de dangereux. Ne regardez pas comme nous autres regardons. Et regardez effectivement ce que Dieu voyait Et c'est ça qui est aussi important, une grâce que Dieu accorde à l'homme. Je suis toujours touché de ce que je vois dans cette écriture. et quand Joseph et Marie ont amené l'enfant, au le temple-là, effectivement, pour être présenté. Il était comme un enfant ordinaire que tout le monde pouvait voir et passer à côté. Mais Siméon, non. Pour Siméon, c'était différent. Quand Siméon est arrivé, effectivement, le regard qu'il a posé sur cet enfant était un regard tout à fait particulier. Alors, c'est une grâce pour nous quand Dieu peut aussi s'approcher de nous, vous m'avez passé. Et qu'en s'approchant de nous, il puisse réellement aussi nous nous parler et non seulement nous parler mais nous ouvrir en fait un tableau pour que nous puissions réellement voir et aussi réaliser vous savez c'est une chose que les gens quand vous que la Syrie combat de notre côté là bas puis vous savez l'Iran est avec la Syrie et puis, vous savez aussi par les nouvelles aussi que la Russie aujourd'hui, avec les G20 ils ont eu un bon à pouvoir faire, les choses ont été aussi dures. La Russie a montré effectivement sa suprématie. Il a dit que non, c'est comme le droit de l'eau, je ne veux pas qu'on puisse arriver à pouvoir attaquer la Syrie. Écoutez, c'est Attaquer la Syrie. Parce que les autres nations étaient là avec force. Ils si voulaient aller là-bas comme ils ont eu à pouvoir jeter les bombes, effectivement chimiques ainsi de suite, donc puisqu'ils l'ont utilisé, il faut maintenant qu'on puisse répliquer comme on avait fait pour l'Irak, et quand ils sont allés maintenant, pour pouvoir arriver à pouvoir se retrouver, prendre des décisions, eh ben, la Russie dit non, on ne peut pas, il faut attendre l'ONU, mais l'ONU est très ouvert aussi effectivement, donc la solution de frapper donc la, la, la Syrie est train de se rendre. alors qu'on voit bien comment Hein, les présidents là-bas, le massacre, ce qu'il va pouvoir faire, il le fait. Et les nations sont là en train de regarder. Et quand il veut faire, la Russie dit, non, vous ne touchez pas. Le chinois aussi dit, non, vous ne touchez pas, parce que nous, nous voulons protéger notre ordre. En dépit de tout ce que les autres peuvent être détruits, ainsi de suite, et bien, nous, nous mettons notre droit. qu'à personne, jusqu'à ce que nous, nous puissions arriver à Alors. Évidemment, certainement, c'est vrai que bon. Donc, avez, oh oui mon frère, vous avez vous dans, dans la région, là, ça, ça brûle, ça, ça travaille de l'autre côté, effectivement. Alors, on se rend bien compte, parce que c'est vrai que quand on a réussi, si place, on parle de moi. vous savez, vous mal, avoir, là, il faut vivre ma Alors vous, vous ne pas, pas. vous voyez pas ce qu'il en est Je voulais que vous puissiez comprendre une chose, C'est vrai que les gens se focalisent sur ce qui se passe de l'autre côté. Chaque fois qu'il y a un petit événement, effectivement, ben, les voyants prédicateur, ah, vous voyez, donc, ça veut dire que c'est proche, ainsi de suite, de cette manière. Alors, regardez ce qui est vraiment triste. Votre attention, s'il vous plaît. Regardez ce qui est triste. Les prédicateurs, ils vous envoient de pouvoir regarder ce qui se passe en Syrie, aussi avec la Russie et tout ça, pour dire que, voici donc ce qui montre que le Seigneur est proche. En l'action là-bas. Ça veut dire que quand l'action commence là-bas, ça veut dire que Dieu est en train de faire l'action là-bas pour montrer effectivement que l'État est proche. Mais la question que je me pose, c'est ci -ce. Donc, on voit l'action là-bas. Il vous montre l'action là-bas. Mais je veux bien qu'il vous montre l'action que Dieu fait parmi son Le plus important, c'est pas l'action de là-bas. L'action en nous. Que je sache que les bombes tombent là-bas, que les bombes tombent là-bas, ça c'est bien. Et alors, mais à moi maintenant, puisque oui, la région, a dans tous les voies, de la une Mais moi alors, quelle est l'action que Dieu fait maintenant? Vous voyez, oh frère, vous êtes notre frère. il faut que vous puissiez voir la chose au présent. Nous sommes, ce qui nous concerne, nous c'est le travail que Dieu veut faire avec nous. Et c'est que nous devons réellement savoir ce qu'il en est. Certainement, nous voyons ce qui se passe, mais la question de pouvoir savoir où est-ce que nous. Nous sommes. Je sais qu'elle là pas ici, mais en avec moi et le Seigneur, et où est-ce que nous sommes effectivement. C'est là que nous pouvons arriver à pouvoir aussi euh, remercier le Seigneur, notre Dieu, dans le temps dans lequel nous vivons, depuis euh, le temps que le Seigneur a accordé la grâce pour euh, cet homme d'être visité, puisque les saint Écritures -Dieu, le Dieu a une façon particulière de pouvoir faire les choses, mon frère et ma soeur. Et nous devons connaître ces Dieu dans, dans sa façon de pouvoir faire les choses, afin que nous ne soyons pas surpris. Il a toujours été clair, notre Dieu, dit, mais deux seront dans un. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux seront dans la chambre. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux boudoirs ensemble, l'une sera prise, l'autre sera laissé. Des même dit, "L'un sera prise, l'autre sera laissé. La question de pouvoir savoir effectivement, Seigneur, où est-ce que moi j'en suis Qu'est-ce que je suis en train de pouvoir vivre aujourd'hui avec toi, est-ce que je marche toujours la tête en l'air ou bien il y a quelque chose qui se passe en moi c'est qu'il doit y avoir quelque chose comme un réveil un réveil dans le cœur d'un croyant pour le ramener aux choses qui sont donc essentielles nous allons prendre la sainte écriture dans le livre que vous connaissez bien dans le livre des actes au chapitre 15 actes au chapitre De verset 12, il dit Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta par la base les bols, et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu de Paul. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit Homme, frère, écoutez-moi, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations, vous choisir du billet un peuple qui a son nom, et avec cela, c'est encore de la parole du prophète, c'est l'autorité qui, après cela, avec cela pardon, et après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de ta j'en reparlerai les ruines, et je la redresserai, afin qu'elle reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. La Bible nous fait savoir que ce sont des choses qui sont connues de notre Dieu de toute éternité. Amen. Amen. Dans Matthieu, au chapitre 24, nous lisons, l'Écriture, comme nous avons eu l'occasion de pouvoir de dans Matthieu, chapitre 24, nous lisons ici, à partir du verset, verset 29, 24, verset 20. il dit Aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront égales. Alors le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le fils de l'homme maintenant sur le lieu du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette rétentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis puis extrémité de du ciel jusqu'à l'autre. instruisez vous par une comparaison tirée du fil. Dès que ses branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous connaissez que les approche. De même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme approche à la mort. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Vous avez remarqué comment le Seigneur a eu à pouvoir écrire des choses et aussi répondre et puis donner aussi en fait à ses propres disciples réellement l'élément nécessaire qui doit réellement leur faire comprendre réellement. La situation et les temps dans lesquels il se trouve. Parce qu'il était bien clairement parlé, de la question était concernant donc la fin. Vous vous souvenez, non Amen. Et je voudrais aussi tirer votre attention ici, dans l'écriture. Regardez comme ça. Le Seigneur, il dit ceci, je pense que c'est cela ici. Verset 33, il dit De même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Amen. Amen. Regardez une chose ici dans Matthieu au chapitre 23. Matthieu 23, verset 20. Malheur à vous, euh, scribes, et pharisiens hypocrites. « Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépultures des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répondre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, as et vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la gêne ?» Verset 31. C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues, et vous le persécuterez de ville en ville, enfin que retombe sur vous, sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis les sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Maraki, que vous avez tué entre les temples et le... Vous le que vous avez tué entre les temples et l'hôtel. Verset 36. Je vous l'ai dit en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Amen. Amen. Alors, nous avons lu avec vous au chapitre 24, effectivement, et là au verset verset 33, 34, pardon, il dit, je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et ici, il nous fait savoir une chose, verset 34, chapitre 23. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des esprits. Vous tuerez, crucifierez les uns, vous battrez les verges et les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin qu'ils retombent sur vous, tous les saints innocents répandus sur la terre, depuis les saints d'appel des justes, jusqu'au sang des Zacharie, fils de Marachi, que vous avez tués entre les temples et l'autel. Je vous l'ai dit en vérité, tout cela retombera sur cette génération. C'est quand même extraordinaire lorsque l'on lit les écritures. Et comme on a lu là, il est bien parlé de la génération. Et ici aussi, le Seigneur parle effectivement que c'est là aussi donc, que, que tout cela retombera sur cette génération. Sur cette génération, effectivement, comme il a dit, donc quoi, effectivement, mais... Et sans qu'ils ont versé effectivement, et comme il a bien écrit effectivement la chose. Je voulais, frères et sœurs, que vous prêtiez attention, pour que vous puissiez vous rendre compte que, par rapport avec les Saintes questions, c'est une grâce de la part du Seigneur que vous ayez la grâce de pouvoir lire et de pouvoir saisir les choses de Dieu. Pourquoi quand on nous parle effectivement de la grâce de Dieu, la visitation dans le temps dans lequel nous nous trouvons, nous devons être reconnaissants au Seigneur. Amen. Il faut que vous reconnaissiez d'abord une chose, c'est que le Seigneur a envoyé envoyer la lumière pour le peuple en rapport avec la lumière, qui concerne la lumière. Vous direz, mais qu'est-ce que cela veut dire effectivement? Lève-toi et sois éclairé Amen. quand ta lumière arrive. Donc, il y a bien un peuple, effectivement, auquel le Seigneur a envoyé. Envoyé. Et c'est vrai, frères et sœurs, si nous pouvons réaliser cela, nous pouvons ici comprendre aussi qu'il est bien parlé, effectivement, que dans les temps dans lesquels nous, nous vivons, que le Seigneur, notre Dieu, a envoyé la parole, la révélation, donc Dieu a eu à pouvoir révéler sa parole. Et si cela est ainsi, effectivement... Alors nous réalisons une chose, que lorsqu'il est question de la révélation, en fait c'est une relation entre Dieu et son Église. Amen. Pas quelqu'un d'autre, mais entre Dieu et son Église. Parce qu'il a dit à Pierre-Dimé, Tu es heureux, Simon, fils de la Ce n'est pas toi, que c'est mon père qui a dit la Sur cette révélation que tu as reçue, je bâtirai mon Église. » Et le quoi, en fait, je ne m'en comprends pas par contre. Donc il s'agit effectivement d'une relation entre le Seigneur et son Église. Et son Église, effectivement, c'est son peuple. Et son peuple, effectivement, c'est son corps. Parce que toutes les Églises qui sont sur la terre, effectivement, ne sont pas les Églises du Seigneur. On a les noms, effectivement, Église, mais en fait c'est un rassemblement. Et quand il est parlé de l'Église, effectivement, du Seigneur, c'est le corps de Christ. Que vous connaissez, effectivement. Et alors, comment effectivement on devient l'Église du Seigneur Il faut être dans le corps de Christ. Et comment nous entrons dans ce corps, effectivement Mais Nous y entrons par le baptême du Saint-Esprit. Donc nous comprenons qu'effectivement que tous les rassemblements que nous avons sur la terre, ce n'est pas l'Église de Christ. Ce sont des lieux de rencontre. Donc effectivement, pour que la, la, la, la chose nous soit aussi donnée, c'est pour cela que nous devons comprendre que quand on parle effectivement du, du message du temps du soir, la parole de Dieu pour cet homme, effectivement, ça n'a pas été envoyé à tout le monde. Il y a un peuple tout à fait petit et vraiment humble et petit auquel la parole du Seigneur a été adressée. Et c'est ce peuple-là, effectivement dans cet état dans lequel le Seigneur l'a placé, recevra effectivement la grâce du Seigneur et la compréhension effectivement des choses de Dieu. Son cœur ne peut jamais s'élever. C'est pourquoi j'ai toujours dit à pouvoir répéter, frère, et je le répéterai encore, il dit, tous ceux qui se réfèrent à William Banam et aussi à son ministère et tout ça, ne sont pas tous épousés. Mais tout un chacun, effectivement, a, a le droit de pouvoir s'y référer. C'est normal, effectivement. Mais pour qu'on soit l'épouse, il faut avoir l'esprit de Christ en soi. Amen. Amen. Amen. Parce que l'esprit de Christ, effectivement, te positionne en vérité dans les choses de Christ, effectivement. Et là, tu peux comprendre, effectivement, l'importance de ce qu'on appelle la parole, la lumière du tout de soi. Parce que la Bible dit qu'au temps du soir, là, la lumière va Afin que nous puissions saisir aussi ce que Dieu attend de nous en tant qu'un peuple édite. Alors, on avec vous ici. Avec, on cite simplement le nom du frère, on voit les gens qui disent qu'ils commencent à prendre des attitudes tout de à fait bizarres. Je dis avec moi, vous allez vous fatiguer. Et si vous vous sentez mal à l'aise, vous fouillerez un jour ici. mais ça, vous le savoir. Je ne cherchais pas des copains ou des... Je ne sais pas, moi je n'en ai vraiment pas besoin. Parce que quand je me tiendrai devant la barre du jugement, vous ne serez pas là. Je serai seul. Alors que ce que vous pensez de moi, c'est n'importe Ce qui est important pour moi, c'est que je sers Dieu. Amen. Et fait. quand vous vous sentez mal, est-ce que ces frères exagèrent Vous pouvez partir. l'avons lu dans les Saintes écritures. L'écriture nous fait savoir que. Il dit, mais le sang et tous ces innocents, effectivement, il dit, il retombera sur Je, je vous l'ai en vérité, tout cela retombera sous cette génération. Et non, Matthieu 24, juste en tournant, effectivement, la page, il dit, mais cette génération n'est pas sous point que tout cela n'arrive. Alors maintenant, nous allons voir, effectivement, frère, combien le Seigneur est tellement parfait pour que nous, nous puissions réellement aussi avoir l'assurance, la certitude, effectivement, du positionnement dans lequel Dieu nous a positionnés, et aussi l'emplacement dans lequel nous nous trouvons par rapport aux Saintes Écritures. Ici, il a bien parlé de la génération, frère. Et quand le Seigneur a parlé de cette génération, il a d'abord décrit. Regardez très bien comment les choses se, se passent, effectivement. Il est ici, verset 34, Matthieu 23, il dit, c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes. Il faut bien comprendre, frère, que c'est absolument important que chaque parole de Dieu soit laissée, effectivement, dans les contextes dans lesquels Dieu l'a annoncé, pour que nous puissions voir l'image totale, effectivement, du tableau. Et il, il est important que nous recevions le Saint-Esprit pour réellement nous placer les choses à leur juste place. Amen. En fait que nous ne soyons pas embrouillés, c'est pourquoi, frères et sœurs, il ne s'agit pas de répéter ce qu'un prédicateur a dit, mais il s'agit de pouvoir également avoir l'expérience et aussi comprendre aussi par la grâce du Seigneur ce que le Saint-Esprit a dit par le prédicateur. Amen. Amen. Autrement, nous serons en Et je vais vous poser la question, à quoi ça sert de pouvoir dans les habits, le dire, répéter, répéter tout simplement. C'est comme, comme, la prière des, je vous, je, de notre père qui est aussi. Prenez l'exemple nous venons ici. Je dis bon frère, on va se, euh, frère bon on commence bon, prions. On prie notre père qui est aussi que de nous soyons sanctifiés. Maintenant après, on doit prier pour voilà, notre père qui est aussi que de nous soit Et puis on doit prier pour la nourriture notre père qui est de nous sanctifier. On prie pour les autres, notre père donc la seule prière qu'on a, notre père. On répète que notre père. Quel bien ça va nous faire. Notre Père, il est canova, que le Seigneur nous a donné, effectivement, mais il faut maintenant que nous comprenions ce que cela veut dire, Amen. pour que maintenant nous puissions prier. Amen. Ah oui, certainement c'est vrai, frère. Chacun doit vraiment maintenant s'adresser à Dieu. Amen. Si tout ce Père est au Qu'est-ce qu'on dit au Seigneur? J'ai un souci, j'ai un problème, je suis malade. Amen. Notre père qui est considéré aussi... que ton nom s'est identifié, et puis on parle Notre père, c'est la même chose de répétition, frère. Non, il faut que tu puisses avoir été touché, Amen. que tu comprennes la chose qu'il lui dit. Ah, gloire à Dieu Amen. Voilà pourquoi le prophète a dit ça comme ça. Voilà pourquoi le Seigneur a dit ça comme ça. Il faut que l'on saisisse la pensée. C'est vrai, c'est vrai, frère. Amen. Amen. Vraiment Frère, mais vous restez toujours attaché aux choses immondées. C'est tellement, vous savez, les démons quand ils s'entrent effectivement, dans une personne. C'est tout en rapport avec les doctrines. Effectivement, il faut la grâce de Dieu pour l'arracher. Il faut vraiment une grâce, un nettoyage et Là, il dit voici, je vous envoie donc les prophètes. Eh bien, vous envoie les sages, les scribes. Euh, il dit, vous tuerez et vous crucifierez les uns. Vous, il dit. Même, vous battrez les vers et les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin qu'elles retombent sur, sur vous. Tout le sang innocent répandu sur la terre, le les des sangs d'Abel, le juste jusqu'au sang des Zacharies, fils de Barakie, que vous avez tué entre les temples et l'autel. Je vous l'ai dit en vérité, tout cela retombera sur cette génération. En fait, on remarque bien que la manière dont il décrit effectivement et parle en vérité, cela ne concerne pas les nations. Non, la génération dont il est question, effectivement, c'est celle-là qui était en son temps, qui écoutait effectivement ce qu'il apportait comme parole, et en fait, il, était, il faisait un rapport avec Israël. C'était un rapport avec Israël. Donc il a été clair parce qu'il a parlé de génération. Donc c'était simplement un rapport avec Israël dans le contexte dans lequel il se trouvait avec Israël. Mais maintenant regardez quand on prend la matière au chapitre 24, là il écrit maintenant quelque chose. Effectivement ici il nous parle d'abord des éléments que nous devons arriver à pouvoir réaliser tous. Il dit aussitôt, mais dire, aussitôt après ces jours de détresse le soleil s'obscurcira. La Lune n'aura plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Vous suivez Et elles verront le Fils de l'homme venant sur le nuage du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette rétentissante et rassembleront ses élus des quatre vents depuis l'extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Vous suivez Ce n'est plus avec Zacharie dans le cadre effectivement d'Israël, effectivement. Vous comprenez Donc maintenant, c'est dans le cadre, effectivement, tout à fait mondial. Donc les là, juste aux là, vous avez entendu, non oui. Maintenant, écoutez très bien, enfin, il dit, instruisez-vous par une comparaison qui réduit. Là, il ne s'agit pas seulement en rapport avec Israël, le peuple Israël simplement. Il a parlé de quelque chose, effectivement, qui concernait la fin. Vous suivez où toutes les nations sont donc incluses, dedans. Et puis maintenant, il dit, mais dans ce contexte, effectivement, je vous donne quelque chose. instruisez vous par une commandant tirée du figuier. Le figuier c'est donc Israël, n'est-ce pas vrai Donc il dit, instruisez vous par cela. Par là, effectivement, d'abord, en général, effectivement, de ce qui va se passer, pour effectivement les nations, comprises, compris, effectivement, et comment, effectivement, la fin va venir. Écoutez. Il dit, excusez-vous par cela, regardez cela, frère. Il dit, par comment tiré par les figuiers, dès que ces branches deviennent tendres et les feuilles poussent, vous connaissez qu'elle était proche. vous comprenez De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le fils de l'homme est proche à la porte, je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Et si, il s'agit d'une autre génération. Et cette génération dont il est question ici, comme il a décrit, c'est la génération qui aura eu vécu pendant les temps où le figuier, le figuier, hein, le figuier, effectivement, a commencé à bougeonner. Or oh, vous direz, frère, vous le Donc, nous le savons. Regardez ceci. Pour que nous puissions avoir vraiment l'assurance, la certitude que Dieu fait les choses. Et quand il dit les choses, elles sont correctes dans un programme particulier. Il dit quand vous verrez cela, effectivement, il dit mais observez les figuées, Parce que pourquoi, frère Après qu'il ait parlé à cette génération, comme l'avons lu dans le chapitre 23, il s'est passé une chose, nous l'avons entendu avec vous, n'est-ce pas Donc, Jérusalem, Israël, effectivement, le peuple, tout cela a été complètement détruit. Vous vous souvenez Dispersé sur la surface de la terre entière. Donc, effectivement, la nation d'Israël n'existait même plus. Eh oui, eh oui, eh oui. Et comme oui, oui. ils étaient dispersés, eh bien, la terre d'Israël, la terre de l'autre côté là-bas, a été répartie entre les nations. Les Anglais, les Français, les cela vous connaissez l'histoire, non oui. uh -huh. Aucun pays, aucune nation sur la terre ne pouvait plus jamais penser qu'à un jour, que les nations comme la nation d'Israël puisse exister. Non parce que, d'abord, pour que cela puisse exister, il faut d'abord que quand un pays par exemple est attaqué, vous savez ce qui se passe, effectivement comme ici chez nous en Belgique dans notre pays, lorsque les les les les effectivement, les les les effectivement les pouvoir combattre, effectivement, ils ont occupé le pays. les les les les les les les fait les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les que les les les les les les les les les les donc, alors le peuple qui est dispersé a, a l'espoir que puisque le roi est là, si on prend notre roi, on le ramène chez nous, alors le pays va revivre. Parce que le pays va être autour du roi. Mais Israël, Israël, qu'est-ce qu'il avait Dispersé, tout détruit, les temples étaient même plus. Donc il avait même plus de, Il n'y avait pas de référence à Israël. Donc dispersé sur la surface de la terre. Votre intention. Il n'avait pas un président qui disait, oh, notre président est lui est caché quelque part, et tu me suis dit, Non, non, non, non Il n'y avait rien. C'est vrai, non oui. Alors, Tout détruit Oh, les autres nations à l'espérance, on espère que le roi, s'il est mort, il y a encore son fils, effectivement, quand il va rentrer, on va occuper notre pays, effectivement. C'est comme ça que Franco a fait, effectivement, avec l'Espagne, ainsi et sur vous c'est l'histoire. Vous c'est l'histoire quand même. Oui. Bien sûr, hein. C'est comme ça que les pays ont, parce qu'il y a une souche quelque part. pour Israël. Et la Bible dit que le Seigneur, l'Éternel, c'est lui le roi Alléluia. Alléluia! Il a été dispersé sur la terre. Il n'y avait pas un roi naturel comme David. En il fait, n'y il avait plus rien. Parce que les Romains avaient occupé. Effectivement, et puis dispersé, et puis il n'y avait plus. Donc, les nations ont occupé. Donc aucune nation, aucun peuple sous la terre ne pouvait un jour espérer que un certain c'est pour ça que les juifs quand ils ont été dispersés on a cherché à pouvoir les assimiler mmh. vous comprenez ce que s'est assimilé non mmh. donc faire en sorte qu'ils viennent de comme le peuple que, non, les habitudes de la nation est effectivement assimilée non parce que dispersés, il n'y avait plus de... je ne pensais qu'un jour y, la nation d'Israël resterait et vivrait non c'est pas possible parce qu'il n'y avait rien Naturellement. C'est pour ça même les, les Arabes, quand ils ont vu la pire automate, ils se sont là, ils ont pu partir effectivement leur mosquée. Ils disent, mais ici c'est chez nous. La preuve, c'est que voici si notre mosquée. Et vous, vous l'êtes, il n'y a pas de temps. Nous nous avons la mosquée. Donc, rien absolument, et puis les nations étaient d'accord, et puis ça rangeait bien. Les accords qui étaient donnés, effectivement, tous sont donnés Donc, il n'y avait pas possibilité, vos vous aurez ouvert si vous plaisir, possibilité, effectivement, parmi les nations, qu'on puisse même penser que le juif, d'ailleurs, c'était même haï les nations, effectivement. Et ils cherchaient par tous les moyens à prendre les noms des nations, ainsi, hein, c'est pour ça que vous avez les bêtes, ah, les ou les slaveurs, vous savez, les noms allemands, les Angers, effectivement, c'est ça. Parce que... Et puis, cette heure, on a mis un autre, je ne sais pas comment on dit, Van Van pas et puis pas un on dit, je un petit je comme Et un petit on ne voit pas, grand chose, on ne voit pas, grand-chose. sais ne sais pas, je pas, pas, je ne sais pas, ne pas, puis <coughs> Tu ne peux pas savoir qui me cause il est. C'est pour ça les gens, les gens dans, dans mon France, effectivement, il y avait un Mikros qui était assis là, et puis à côté de lui, il y avait un qui en qui Il dit, qu qu qu oui, les juifs sont des. Ah bah, il ne savait pas qu'il me cause ah Oui, c'est vrai frère. vrai. Donc vous les trouvez partout comme ça avec les pourquoi Parce qu'on les détestait. Et dans Jérémie, les Seigneurs avait dit, moi qui ai dit ce Alléluia. Alléluia. De l'autorité de la parole de Dieu Eh, c'est ceci, si il y a quelque chose qu'on peut dire, je veux mourir pour cela, Amen. mourir pour l'Écriture jamais pour un homme, Amen. mais pour l'Écriture frère faire ma soeur, si l'Écriture est en toi, la mort n'a plus de pouvoir Amen. tu Amen. peux le savoir? Tu te dire jamais, comment tu as pris l'enveloppe. C'est normal, mais tu a fait la de dans la terre. Mais oui. ce qui est là-dedans, tu ne peux pas toucher. Contre tout, attente, vous savez comment cela a été fait Il n'y a pas eu un président qui s'est levé. Je suis le président des Juifs, je suis le roi d'Israël, le roi, je suis le samedi. Non, non, non, non, non, non. Juste, juste, juste un journaliste. Théodore Hertz. Il s'est trouvé quelque part, il a vu comment on humiliait un, un officier, pas simplement il était juif. Mm. Cet homme, touché dans son cœur, effectivement, il rentre, il écrit le journal de Judenstadt. Donc la nécessité pour le peuple est juste d'avoir un pays. Mm. Simplement ça. Mm. C'est comme cela que le mouvement sionisme a commencé. Amen. Dieu est vraiment le Dieu de Seigneur. Contre toute attente, mon frère et ma soeur. Il y a dit nation, regardez. Il fallait que les nations soient prises à témoin. Mm -hmm. Vous savez, non Jérémie, hein. Jérémie 30, je pense. Jérémie 30, je pense Jérémie 30, je pense que c'est ça. Jérémie 30, je pense que c'est ça. Voilà. Jérémie 30, y a un. Mais disons ça, il verset 9 ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications je les mène vers les torrents d'eau par un chemin uni où ils ne pas car je suis un père pour Israël Amen. et Ephraim est mon père Amen. nation, écoutez la parole de l'éternel nation plurielle Amen. nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines Amen. Dis. C'est lui qui a dispersé Israël. Amen. Il le gardera comme le berger dans son tour. Car l'Éternel rachète jamais. Alléluia. Amen. Il le rassemblera. Amen. Il le rassemblera. Amen. Il le rassemblera. Celui qui a dispersé Israël, le rassemblera. Amen. Et il le gardera comme le berger dans son trône. Ah, mon frère et ma soeur. Sans l'intervention d'un roi ou d'un président. Simplement, Dieu a voulu montrer l'autorité de sa parole. Et lorsqu'il dit une chose, cela doit réellement se faire. Et quand il en donne, la et c'est sûr et certain. Et, et cela, alors c'est ainsi que vous avez eu vous tous connaître effectivement cet temps où c'était chaud les anglais les français ainsi les anglais euh, sur les territoires avec euh, les, les, les, les, les citations des les juifs en certains moment et il a eu à pouvoir pousser la pression de part et d'autres que il soit haï effectivement il soit régénéré parce que si tout allait très bien les vacances, hein. Et il a fallu que Dieu utilisait un sou de manière qu'il soit vraiment sous l'oppression. C'est pourquoi quand vous êtes failli, c'est bon. Amen. Quand vous vous critique, c'est bon. Amen. Quand vous parle de vous, c'est bon. Amen. Parce que Dieu est en train de pouvoir travailler Amen. Pour, Amen. pour pouvoir vous détacher de tout. Il faut que vous soyez dessus Pour que vous soupirez Amen. À la partie céleste. Amen. Il faut que vous soyez déçus de tous les hommes. Pour que vous aimiez la misère. C'est vrai, mon frère et ma soeur. Il faut que, que cela puisse arriver. Quand Dieu aime l'homme, il fera tout ce qui est nécessaire. Et c'est pourquoi, dans les nations, effectivement, là, toutes les nations étaient au courant. Regardez comment Dieu fait les choses. Il a fallu que l'Allemagne monte, monte, monte, monte, monte. Et puis, et là, là, là, Que cette nation puisse faire trembler les nations. Et que c'est par cette nation, effectivement, que les Juifs ont eu à pouvoir même, effectivement, autant de massacres. En fait, c'était aussi pour que les nations soient témoins. Vous voyez, Dieu, Dieu fait des choses d'une manière particulière. Que les nations soient témoins. En montrant, effectivement, que voici un peuple sans roi, sans président. Ah, il n'est pas soutenu, des qui que ce soit. Je suis le seul. Amen. Amen. Sur les mmh. Et les nations, effectivement, je vais être en bref, puis vous ils devaient se réunir en, en, aux Nations Unies. Pour maintenant, des critères maintenant de partage. Que non, on ne peut pas rester comme ça. Il y a quelque chose qui. C'est pas normal. On voit les, les, les, les gens qui sont à été tués. Et puis, bon, ils veulent rentrer. Il n'y a pas de place. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Le gouvernement de sa majesté, la reine dit Non, non, nous avons les territoires où on, on va bien voir ce qu'elle a dit. Et, et quelque chose non, non, non. Et on ne sait pas résister. Il y a quelque chose qui vient compter. Mm. Quand la pression des dieux vient, mm. ça a aller tout au Amen. Amen. Amen. Il y a enfin que les nations, toutes les nations soient aussi témoins. Mm. Ah Il fallait que les nations existent. Mm. Tout sont assemblées. et Eh bien, on doit voter pour que, en tout cas, que ce peuple puisse avoir au moins une terre. Mm. C'est mm. comme cela que la nation d'Israël. On leur a donné cette nation, parce qu'on voulait leur donner effectivement le pays de l'Ouganda, pour je vois pour eux, ainsi de suite. Mais Dieu n'a pas donné l'Ouganda. C'était pas l'Ouganda. Non, non, non, c'était Israël. L'an prochain. C'est comme cela que disaient, donc, les sionistes ça veut que l'an prochain, à Jérusalem. Et dans Jérémie 31, c'est les sionistes non Donc nous monterons à Sion. Pas quand parade, non Nous monterons à Sion Alléluia Mon frère, parce qu'on ne peut pas aimer Dieu. Oh, peut-être qu'il ne va pas réussir. Non Il a mis Sion C'est Sion Amen. connaître notre Dieu Amen. afin d'avoir une foi ferme d'être sûr et certain frère quand il y a dit qu'il n'y a de salut en aucun autre Amen. Amen. pour moi c'est terminé Amen. tu peux m'amener de a de b de c de y c'est pas je ne vois pas je vois simplement ce que tu as dit Amen. je sais que si je le possède Amen. je la c'est la vérité, oui, Tous les autres sont des instituts que vous mettez en place. Nous avons besoin de l'argent. L'an prochain sion. Et certainement, ils devaient monter à Sion. Ils ont dit non, non, non, non, non. Dieu ne nous a pas donné l'Ouganda. Dieu nous a donné Israël. La terre de nos pères. Mais vous ne pouvez pas, les arabes sont là et puis non, non, non, mais, mais Dieu nous a dit que c'est là. Donc quand Dieu est en action, le mouvement commence là-bas, et ici dans le cœur de Amen. Amen. Oui, frère, on ne va pas dire, oh, là-bas, les Anglais sont entrés, Mais qu'est-ce qui s'est passé Les Anglais se sentent mal à l'aise. Mais pourquoi Parce que dans le cœur d'Israël, les Juifs dispersés, il y a un travail. Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Nous devons retourner où, à l'Israël Mais c'est occupé. Oh, Dieu a mis la pression. Alléluia Amen. Alors le peuple a commencé à prier. Amen. Seigneur, ouvre la porte. Amen. Amen là-bas, il prépare déjà le temps. Amen. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, frère. C'est absolument important. Amen. Amen. Amen. C'est une frère de soeur. Vous devez voir cela, mon frère et ma soeur. Aussi longtemps que les Amoréens et les Tchébusiers occupent encore les territoires. La flamme ne brûlait pas encore les d'Israël. Mm. Mais quand les temps, les sabbouraïens étaient accomplis, Amen. lorsque Dieu a commencé à l'animal, ils doivent quitter. Le revers a commencé ici. Amen. On doit partir et Dieu a fait sortir. Ici, si, il faisait se chasser là-bas pour faire entrer là-bas. Ça a toujours été ainsi le mouvement de Dieu. Amen. Il faut, quand on, on nous informe avec les journaux, qu'on va nous lire les journaux, c'est bien tout ça. Mais en fait, moi, où est-ce que je me suis Amen. Amen. Je veux, moi je suis je, je vais te concerner dans, dans le programme de mon Seigneur, moi je vais savoir maintenant Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse, où est-ce que j'en suis avec toi, Amen. je vais fixer les regards sur toi, Amen. je dois savoir aussi effectivement ce qu'il y et c'est ainsi dire que vous vous souvenez comme je disais une autre fois ici, quand ils sont allés, <rire> En Nations Unies, toujours là, ici, toujours là. Les pays là, comme les Arabes avec du pétrole, ils sont tous mis effectivement. Dit que, non, non, on ne va pas donner à Israël. Nous, on nous tue, nous ceci, nous cela, on occupe là-bas, puis notre mosquée est là. Évidemment, on ne donne rien à, à Israël. à Israël. Parmi quelques délégués qui ont été. Puis là-dedans, ils ne savaient pas comment faire. Et puis là, ils ont dit, mais pourquoi effectivement nous souffrons Et ils ont des gens qui les soutiennent, qui sont du pétrole. Ce que je vous dis, ce n'est pas que j'ai rencontré, mais c'est sur des choses vraies qui sont réellement passées. Dit, moi, je peux vous le donner. Amen. Elle dit, mais pourquoi vous, vous, vous, vous, nous faisons souffrir Et ils ont des gens qui soutiennent la cause du père, effectivement, même plus. mais nous avons un soutien. Et puis c'est la parole de Dieu. Allons-y là-bas, lisons-leur les psaumes. Montrons-leur les promesses de Dieu dans la Bible pour nous. Et ils verront effectivement que c'est un droit, Amen. Ils ont pris les scènes d'inquiétude. Ils ont traité les voies. Ils disent voilà, vous nous parlez. Dieu nous a donné ça, ça, ça, ça. frères et sœurs, ça a changé les conditions. C'est à cause de ces Amen. que je ne veux tout. Aussi Amen. vrai que Dieu dit pas, est vivant Ils ont lu la parole de Dieu. Ils j'ai des documents, je peux vous les faire. Ils ont lu. C'est pas le oui, Dieu l'a vie, La parole de Dieu. Elle a l'autorité. Dieu a montré que c'est lui qui afin que en fait, sans l'ombre d'un doute, mon frère, même l'homme le plus incrédule, il puisse voir. Mais non, Alléluia. ce peuple ici, frère, ils étaient minuscules, on pouvait les bombarder, les gazer, il dire non. Mais Dieu a maintenu ça. Amen. Amen. Et ils ont pu avoir leur terre. Oh, la terre d'Israël. Vous avez pu placer le drapeau qui flottait là-dessus. Amen. Amen. Amen. La, la nation oh Dieu là-bas. Il ne pouvait même pas exister. Même pas dans la part de hommes frères. Mais Dieu a fait en sorte. La nation d'Israël, non, il est Dieu. Amen. Amen. Il a vraiment aimé Abraham. mais il est vraiment fidèle à sa parole. Connaître ce Dieu, c'est une grâce. Amen. Amen. Et c'est pas un Dieu historique, c'est un Dieu qui est Alors, remarquez très bien, frères et sœurs, que tout ce que Dieu fait, c'est pas pour faire du bruit ou quoi, mais ça a toujours un but et c'est dans son programme. Amen. Un but et dans son programme. Et comme il avait dit moi qui ai dispersé, frère, et oui, il a fait effectivement. Bon, maintenant, pourquoi Vous le savez pour quelle raison Parce qu'ils sont rejetez le Messie Vous savez. Mmh. alors vous savez que quand Israël était dans sa partie vous, vous avez dit que vous allez prendre possession mais si vous vous détournez de l'éternel pour aller, aller vers d'autres idoles, eh l'éternel vous fera partir de ce pays et vous serez en captivité vous vous souvenez non mmh. Chaque fois qu'il s'est détourné, et Dieu s'était pris et allait en captivité. Et puis quand le temps retourne, il finit effectivement, est Et quand il s'est tourné encore, il partait en captivité. C'est vrai, non Oui Dieu, ouais. Dieu fait toutes choses. Pour... On, dit, on dit là, mais pourquoi Dieu fait ça et pas de la En fait, Dieu avait un plan. Un avec. programme bien état. Il partait, et il le ramène. Et puis il le faisait encore partir, et puis il le ramené. Ah. Ah. Mais dans l'écriture que nous avons lue avec vous, à Dieu 24, le Seigneur a décrit effectivement les événements qui sont en rapport avec les temps, et si vous avez bien prêté attention, par rapport avec la fin. Vous vous souvenez encore, non? Oui, il a décrit effectivement en parlant, je me dis, mais il dit mais, que vous voyez donc, assis par une compagnie de, de figuier, donc quand, dès que ses bras devaient détendre, donc le figuier dit effectivement il s'agit d'Israël. Donc Israël qui revient effectivement dans sa patrie. Est et que là, bof, la prof, l'autre effectivement, prête attention. Cette génération qui, qui verra cela, effectivement, cet événement-là va se passer, c'est pour ça qu'il en parle de de génération. C'est dans ces temps que tout ce que j'ai eu à pouvoir vous le dire, les soleils, les sources, ainsi, ainsi, les anges, effectivement, qui sont sur la trompette, ainsi, ainsi, ainsi, pour clôturer l'histoire, c'est pas ça. Je mets votre attention. Donc, c'est ce que vous soyez sûr que c'est dans ces temps-là, dans cet espace de temps-là, que tout ça va s'accomplir. La fin, en fait, de choses euh, à, entendre à entendre. Alors, pour que vous puissiez bien comprendre, réaliser que cela est vraiment vrai, la vérité, regardez ceci. Dans les actes au chapitre 15. nous avons Dans le verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques qui la parole et dit, homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du biais un peuple qui porta son nom. C'est-à-dire que Dieu s'est détourné d'Israël. il a tourné ses regards vers les nations pour choisir du milieu des nations, un peuple qui va porter son nom. C'est pourquoi vous comprenez bien pourquoi le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ était tellement si important, et aussi pourquoi c'était aussi l'accentuer par le message du temps du soir la restauration. Parce que Dieu a toujours désiré avoir un peuple parmi les nations. Or, dans les nations, c'est son mélange. Mais il va avoir un peuple qui porte le cheval. Vous savez, lorsqu'un homme s'est marié avec une femme, la femme porte le nom du. L'homme. Bien sûr. C'est vrai, non Il n'y a même pas d'hésitation. La femme porte le nom Dieu. Amen. Amen. Donc on l'appellera Madame. Amen. Donc c'est ça donc. Un peuple qui contraste son, ça dire que l'épouse Jésus C'est cela, non. Donc son épouse l'épouse à la soie. De monter les noms de son mari. Alors il, est très il a regardé très bien, il a tourné le regard effectivement vers les nations. Hein. Parce qu'il était tellement heureux de voir comment. Dieu a suscité par les nations, mais ça c'est le temps de la grâce de Dieu. Et puis après, après, après, après, après. Et avec cela, avec cela. Et avec cela, verset 15, et avec cela, s'accorde la parole de prophète selon qu'il est écrit, après cela. Alléluia. Amen. Après que j'aurai terminé effectivement avec les nations, quand j'aurai pris les derniers, vous suivez Après cela, oui, je reviendrai et je relèverai les sachets le temps, la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que les des hommes cherchent les seigneurs ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Amen. Amen. Donc après avoir terminé avec les nations, vous suivez J'en retournerai donc là à Israël, pour révéler. dans pas vrai Amen. Donc, au cœur du Seigneur, notre Dieu, la parole du Seigneur puisse s'accomplir, puisque c'est vraiment. Et la Bible nous dit que c'est quand il aura terminé donc la fin, il aura terminé avec les nations, qu'il devra se tourner vers Israël. Donc, il fallait que la nation d'Israël existe en ces temps-là. Oui. Vous suivez oui. Donc, ce ça qui ça veut, veut dire, dire que si la nation d'Israël existe maintenant en ces temps-là, ça veut dire que Dieu est arrivé à une période où il doit. Terminé avec les nations. Vous suivez mmh. Aussi longtemps qu'il n'existait pas, Dieu continue encore. Mmh. Mais, vous suivez mmh. Mais puisque maintenant, la taille d'Israël, donc, donc Israël est là maintenant, alors Dieu est censé pouvoir retourner vers Israël, puisqu'Israël existe. prenez nous dans le mot, vous allez comprendre ça. prenez nous dans le monde. Amouce au, au chapitre. Nous lisons à partir de cette neuf, Amos 9, Car voici, je donnerai mes ordres et je secourrai la maison d'Israël parmi toutes les nations. Comme on secourt avec les bibles, sans qu'il tombe à terre un seul plat. Amen. Amen. Tout le pécheur de mon peuple mourant par le paix, ceux qui disent le malheur n'approchera pas ne nous attendra pas. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de la vie. Vous souvenez qui nous venir J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les oui Et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Alléluia. Afin qu'il procède le reste des hommes et toutes les nations sous lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ce Amen. Voici les jours viennent dit l'Éternel. Je veux que vous prêter vraiment attention. Voici les jours viennent dit l'Éternel, où le laboureur suivra des près le moissonneur, et celui qui foule les raisins, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées les habiteront, ils planteront des vignes et en poiront le vin. Vous suivez prêtez attention. Ils établiront des jardins et en mangeront le fruit de ces casiers. Je les planterai dans leur pays. Amen. Je répète. Encore. Je les planterai dans leur pays. Et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'éternel ton Dieu. Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Alléluia. Il dit Je les planterai. Et ils ne seront plus arrachés du pays. Frère, ça veut dire qu'il n'y aura plus notre déportation. Il s'en est retourné définitivement. Qu'est-ce que cela veut dire, mon frère et ma soeur? Il y a bien sept ans, j'ai l'église. Quand c'était encore l'âge de Fès, quand ils peuvent être en dispersion, l'âge de il n'y a pas de problème. Mais en rapport avec l'âge de la Odyssée, c'est le dernier. Après l'âge de la Odyssée, il n'y a pas un autre âge où Dieu va traiter avec les nations. Non. Il faut qu'Israël soit là à sa place pour que Dieu mène terminant avec les nations. Retourne en Israël. Tard, il ne peut plus y avoir déportation pour Israël. Il ne va plus sortir. C'est terminé parce que Dieu maintenant retourne. On ferme maintenant l'histoire. La génération qui aura vu ça, Dans l'espace-temps, mon frère et ma soeur. Pendant lequel, effectivement, Israël a pu dresser son, son drapeau. C'est pourquoi je vous l'ai toujours dit et répété. Il n'y a aucun pays, peu importe que la Russie s'élève, qu'on nous parle, que voilà, la Syrie maintenant, ça va flamber, ça va maintenant, être parce que la Syrie c'est toujours Israël, ils peuvent toutes s'élever, la Russie avec toutes ses bombées, et donner les ordres comme il dit, je donne les ordres qu'on va pour laisser la Syrie, et puis ça va embrasser les Libans, et le but final c'est ces pays, on, on va complètement arracher et détruire personne. Amen. Amen. Amen. Il n'y a personne, il n'y a aucun président, il n'y a aucun roi sur la terre qui peut détruire ça. Amen. Donc, Israël doit rester effectivement et et ça. Vous savez, si, Dieu est vraiment merveilleux. Amen. Il pouvait peut-être y avoir à pouvoir penser que certainement, oui, avec aussi la technologie qui est aussi souplement élevée aujourd'hui, les, les, les nations peuvent encore revenir encore, rechasser parce que voyez-vous ce qui s'est passé C'est une logique normale, votre attention. Logique normale. Qu'est-ce qu'on nous montre aujourd'hui aujourd Aujourd'hui, effectivement, les Palestiniens, les pauvres bébés palestiniens, le les, les, les méchant monsieur d'Israël, la soldat qui bombardent, qui, qui tirent effectivement, en fait, ils tire avec des balles en et les petits là que vous voyez, effectivement, oh, on a tué les petits. Et les médias, oh Israël, méchant, oui c'est mauvais. Mais c'est pour aussi en fait mettre la haine dans le cœur des gens. Ce que vous ne savez pas, c'est que les Arabes sont vraiment des gens visibles. Hein? Vous savez ce qu'ils font? Vous savez ce qu'ils font? Regardez, ça c'est Israël, comme ils sont là. Parce que d'abord, si aujourd'hui ils peuvent manger, c'est Israël qui doit du travail. La nourriture, ça ne dit pas. Hein? Ah. Oui. Alors vous savez, ça c'est Israël. Et bien ça c'est la bande de Gaza. Vous voyez ce comment elle est, non mm -hmm. Eh bien, tous les monaras, là, c'est aussi les mauvais là. Mm -hmm. Leur désir, c'est détruire Israël. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils prennent les petits. Les petits enfants. Mm -hmm. Ils le mettent là. Et puis ils vieux viennent là, avec son kalachino. Il fait passer entre les petits trois soldats israéliens, tu avances, lui te dit avec des balles réelles. Mais mm. toi, tu ne peux pas y poster parce qu'il y a des enfants devant. Qui mm. ah oui. Parce qu'ils mettent quoi Les petits comme bouclier. Donc maintenant, on doit accepter on tue tous les soldats israéliens parce qu'ils ne peuvent pas envoyer une balle parce que les petits savent des boucliers. Mm. Et quand une balle perdue sort de tous les petits, je défends pas, mais quand la balle sort du... Oh les petits, les petits, les petits, les petits. Mais les petits là, c'est déjà un mot ouais, Mais c'est vrai. Petit amaré. C'est pas cela, il est malade, c'est pas possible. Le monde a dit. Nous aimons tout le monde. <criétale> Je dis comme elle était -il dans un samedi, ça veut Oh il oh, oh ils ont dit à la maman, ne va pas dire papa. Les filles avaient dit. Mm. Même les bébés là qui nous ont dit. Même là, les bébés, c'est pourquoi ça y est, au lieu de voir, suivre ce que le Seigneur a dit, le cœur des gens, mais ça y est, tu le roi, tu comprends quand même. Dieu a dit. Même les mourants bébés. C'est vrai, non? C'est pour ça que le Seigneur a pour dit. Donc nous devons prier. Et Dieu a Nous devons comprendre, frères et sœurs, nous, où est-ce que nous sommes, en rapport avec les choses de Dieu, que nous soyons sûrs et certains qu'on ne répète pas, nous sommes à la table de la fête Non, on doit comprendre. Amen. On doit être sûr. Amen. Et certain que certainement, si Dieu a Parce ben que si Dieu a pu envoyer un message, C'est vrai, frère. Il est très bien frère C'est quelque chose de tellement si important. Si vous remarquez très bien comment les choses ont été avec tous les messagers qui ont eu à pouvoir être envoyés pendant, pendant les âges, effectivement, il y avait quelque chose de tout à fait différent des autres. Et puis en arrivant maintenant à, à l'âge de la le dernier âge, là c'était encore tout à fait différent. C'était quoi ce moment-là C'était effectivement que, donc, toute la parole de Dieu, c'était non qui restait en fait un peu, un peu, un peu... Maintenant qu'elle a pris vraiment toute sa forme, en fait, c'est comme le grand. Quand on parle de la restauration, c'est de ramener la parole qui était au commencement. C'est pour ça qu'on dit, mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Amen. Donc la lumière qui était au commencement... Celle qui a dit que la lumière soit la lumière fut, c'est la même au temps Amen. de la fin. Donc, Dieu dans toute sa puissance. Alors, on pose le la création sera. Alléluia. Et, Amen. Amen. Mais vous savez que les apôtres avaient ça. Amen. Alléluia. Vous savez que les apôtres avaient ça. C'est pourquoi on nous à la foi. Amen. Un jour, l'apôtre Paul. Pendant qu'on les a frappés, vous ne fatiguez pas en votre écoute. Pendant qu'on allait chaos, je pense que c'est les chaos dans cette ville-là, effectivement. On les a frappés là-bas là parce qu'il est juste toujours là. Il, il n'aime pas Paul. Il prêchait la parole de Dieu, les a Ah, oh, il est suivait tout. Oh non, il est contre Moïse, c'est contre, moi, il est contre moi, Disait le frère dans et alors là, il, il a, il, il, il, ils ont chassé, il a fouillé, il était dans une ville à côté, c'était du chaos je pense, quelque chose comme ça. Et là, parmi les prières, et il était là, assis, effectivement, il était avec Barnabas et il était à devoir prêcher la parole de Dieu. Et pendant qu'il prêchait, il regardait la foule qui était assise, parmi eux, il y avait un, un, un, un, un important, boiteux de naissance. Donc cet homme, depuis qu'il est né, ses biens sont toujours un coquille, dedans Ouais, est et bien, je crois que était aimé, je ne sais pas comment ça s'appelle je pense que c'est là, elle pas trop aimée. et alors, pas de prêcher, pas de prêcher l'atmosphère et Paul, c'est pour ça frère quand on vous dit, frère Lennar il est toujours comme ça c'est pas frère mais quand on vous dit, faites attention s'il vous plaît Dieu sait ce qu'il dit. Amen. Amen. Cet homme qui était important, il écoutait la parole de Dieu, il pénétrait l'amour et l'attention tellement attirée. Et Paul a fixé du regard. Il a vu l'amour qui est un parole, le respect, l'attention, frère. Il s'est voulait parler. Il dit lève-toi sur tes pieds. Il Amen. a simplement dit ça. Lève-toi sur tes pieds. Et c'est ah, tout de toupé, des choses rondes, nous avons des histoires je ne vois rien il y a la Bible, il voir je que c'est c'est ça te 14, je 14 chapitre 14 verset 1 je vais dire à à Icon, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de juifs et de grecs cruent. Mais ceux de juifs qui au point excitaient et écrivent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icon, en parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se par leurs mains des prodiges et des liens. La population de la vie se divisa, les uns pour les juifs, les autres pour les rapports. Et comme les païens les juifs de concert avec leurs chefs se mettaient en mouvement pour les outrager et les abider, pour Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans la ville dans les villes de l'Inconnie, et à l'Istre et à terre, Ils les rencontrèrent dans la tour, et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Verset 7. À l'Istre s'est tenu assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Vais. Et il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant le regard sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Ça, Donc, la parole que Paul prêchait, c'était pas que les gens ont là-bas, parlent dans les Non, ils ont saisi l'occasion. Ah, que cet homme vient encore plus dire, Nous, on connaît nos hypnotiseurs nos, nos, nos, nos là, parce que nous sommes sur prières, vraiment, avec eux. Les gens qui venaient, les philosophes qui disaient, oh, non, non, le philosophe, mais celui-ci. Non, non, non, non, non. Cet homme-là, son cœur et son âme étaient tellement touchés. Et la Bible dit, mais Paul fixant le regard sur cette personne, Alléluia. voyant qu'il avait la foi pour être guéri. bien, il dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, et dit d'une voix forte. Mm. <rire> Alléluia. Amen. Et il dit d'une voix d'autorité. Comme le Seigneur dit, sors. Ah oui, ça, Amen. frère C'est l'autorité de Dieu. Amen. Dans son peuple. Et qui nous voit fort, effectivement. Lève-toi, doigt sur tes pieds. Mm -hmm. Et il s'éleva d'un bon marché. Il a ordonné, hein. Lève-toi, toi crois sur tes pieds. Simplement en parlant. Mm -hmm. Et la parole a Amen. Amen. <rire> simplement en parlant effectivement quand tu as rempli un nom Amen. quand tu as rempli un nom Amen. il suffit simplement euh, c'est pourquoi frère et tous ceux là qui vous disent oh il vous est pas de non frère vous devez tous chercher à ressembler à votre vie, votre façon de parler comme lui. Amen. Tel maître, tel sénateur. Et c'est comme cela qu'effectivement le Seigneur fait donc son travail par nous et accomplira certainement son œuvre. Alors, nous réalisons une chose. Que dans ce temps dans lequel nous vivons, nous sommes appelés à pouvoir réellement nous préparer. Et la préparation n'est pas une histoire. Ne vous laissez pas endormir par les soi-disant prédicateurs de messages, ainsi de suite. Non, frères et sœurs, le message est la parole véritable de Dieu. Envoyez uniquement Amen. au peuple véritable Amen. de Dieu. Amen. Et ce peuple, lui, il ne regarde ni à cause ni à droite. Il saisit réellement la pensée du Seigneur. Amen. Son Seigneur dans la parole. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur veut de lui mais c'est ce qu'il est en train de faire avec toi. La Bible dit, mais sanctifie pas ta vérité. Ta parole et la vérité. Et il faut la parole de la sanctification. Pour que maintenant, le souverain du bain vienne maintenant remplir maintenant, oui, son corps. Et c'est ça la, la visitation, mon frère. Et c'est cela lorsque cette parole divine de Dieu, ramenée sur le chandelier, et dans ton âme, toi, puisqu'il a la vérité. Qu'est-ce qu'elle devient pour toi? Si elle est toi, qu'est-ce qu'elle devient pour toi? Mais c'est ton conseil. Amen. Amen. Amen. C'est vraiment ton conseil. Et quand tu l'as réellement en toi, alors, n'importe porte l'endroit où tu peux te trouver? Que ce soit en Australie, ou dans la jungle, de plus basse, je vais vous dire une chose frère, frères qui est importante, frères et sœurs. Si, je l'ai dit ici une fois si ça choque les allez d'abord vous choquez, si une soeur, un frère, se trouve dans les fins fonds du village, le bas de l'autre, le fond là où il n'y a même pas d'accès. L'autre, effectivement, dans le. Le fin fond de Mekong, en Chine, c'est rien au fin fond. Mais connu de Dieu. Oh, yeah. Qui a eu la grâce de pouvoir entendre que Jésus-Christ est toujours le même. Mm -hmm. Il est retrouvé de Et qu'il a reçu de tout son cœur. Mais qu'il n'a jamais entendu parler des pères. Jamais entendu parler yeah. de... Jamais entendu parler des pères. Jamais entendu entendu parler de... Et qu'ayant simplement donné son cœur au Seigneur, et qu'il a expérimenté le baptême du Saint-Esprit, parce que moi, votre frère, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit dans la chambre à coucher. C'était chez moi. Pendant trois jours et trois nuits, je gênais. Oui. Je n'avais pas un prophète. Je n'avais pas un docteur, je n'avais pas un prédicateur. Donc je l'ai reçu. Amen. Amen. Oui. Donc si ces personnes-là dans les femmes, on ont reçu, ils n'ont jamais eu à pouvoir entendre que Dieu envoyait un prophète bien et ça nous conduisait. C'était dans et que bien, vienne, il ne faut pas. Amen. Amen. Amen. Ce n'est pas le message qui t'arrête à nous. C'est la place de Dieu. Comment nous entrons dans le corps de Christ? Par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Oui, amen, amen. Gloire à Dieu. Mais quelle grâce que Dieu nous accorde nous pour que nous puissions savoir que nous sommes comme Pourquoi vous aimez tant, le message?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 Que vous êtes, ce n'est pas le message qu'on dit vous, mais vous, l'avez toujours. Amen. Amen. Elle vient te montrer, mm -hmm. voilà ma soeur, tu es ça. Mm -hmm. C'est à ce moment-là que tu glorifies Dieu. C'est la vérité. Parce que dans mon cœur, dans le plus profond, j'ai toujours aimé tes pensées. Mais je n'avais pas la force. Ceci est vrai parce que c'était dit. Amen. Amen. Amen. Parce que c'est que vous dites Amen. C'est ça parce que C'est que le le voilà oh ça. Çaşausse, Et si les Amen. Amen. Si C'est la vie. sont C'est vous n'aimerez pas n'importe quoi. Vous aimerez vraiment le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'homme, mais le Saint-Esprit vous a montré. Il a touché votre cœur intérieur, il vous a montré. Et vous avez dit, mais c'est vrai, Seigneur, mon Dieu, mais il fallait que ça soit toi pour connaître ce que Mmh. Amen. Et c'est grâce Amen. à cela maintenant que je suis devenu ce que je suis. Alors maintenant Seigneur, je m'accroche à toi. Amen. Tu Amen. ne t'accroches pas à l'homme, c'est ça leur. Alléluia. Mmh. Tu ne t'accroches pas à l'homme, mmh. tu t'accroches à l'esprit. Mmh. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Mmh. Amen. En fait, ce qu'on aime dans l'homme, c'est n'est pas vraiment. Alléluia. Vous voyez, ce n'est pas l'homme qu'on même. C'est ce qui est en l'homme. Ce qui est en nous correspond à ce qui est en nous.